Hello, c'est Cassandra Monstaray et aujourd'hui je vais vous présenter mes affaires scolaires euh, de 2014-2015. Alors, donc euh, voilà, j'ai 10 ans j'avais oublié de le dire dans bah, mes vidéos quoi. Alors, euh, bah voici ma petite sœur qui fait la vidéo avec moi, qui fait un peu la secrétaire. Et donc, alors, euh, j'ai acheté... Euh, Emma, s'il te plaît, tu peux te taire, ça serait gentil. Donc, j'ai acheté un sac très joli. Que ben voilà, ça dépend des coûts, mais franchement, moi je, je le trouve assez tendance. Donc, là c'est couleur chocolat, euh, là un peu cacao, après bleu, rouge. Ben, je vais pas rentrer dans les détails. Donc, là je vais, je vais devoir l'enlever, mais j'ai pas envie tout de suite. De... Donc, euh, voilà, je vais juste ouvrir voilà alors on va commencer par la petite pochette donc j'ai une pochette qui sert pour les renseignements pour les trucs pour les parents et pour les leçons que je dois faire signer tout simplement par les parents voilà ensuite j'ai un agenda euh, 2014-2015 aussi couleur chocolat qui devient d'Auchan donc là il y a une petite alors ici il y a les mémo donc euh, je dois rentrer tous euh, mes petits renseignements par exemple euh, ben, mes trucs personnels et là les trucs en cas d'urgence euh, voilà les trucs après là, les matières et professeurs que je vais marquer bah, quand j'irai euh, au collège les matières et résultats à ah, plus <rire> voilà les fêtes à souhait Etc. Mon après, euh, voilà. Mon 2 septembre, c'est la rentrée le 2 septembre. Voilà. Alors, euh, bah, tout le reste tout le reste. Bref, voilà. Ensuite, on a ma trousse naturelle dont j'ai mon stylo bleu, mon stylo vert, euh, mon blanco, euh, stylo noir, etc. Enfin, voilà. juste un peu fait portelles là. Donc mes surligneurs, ma colle, mon ciseau, enfin, tout ce qu'on a besoin. Ma trousse, crayon de couleur feu. Donc ici, crayon couleur ici là c'est ma trousse pour les, les pinceaux et les crayons de bois donc les pinceaux je les ai pas encore ouverts parce que euh, peut-être que j'en aurais peut-être pas besoin ou tout simplement que je pas plastique le jour de la alors je peux voilà donc un pinceau brosse et un mmh, pinceau fin mmh, mmh, mmh. <rire> ensuite on a ma règle okay. de 30 cm mon équerre, encore une équerre et mon mmh. rapporteur donc c'est pas yeah. fini pour mon sac oh, mon il y a aussi... Dedans il y a ma calculatrice et mes calculatrice? œillets. Et arrête de répéter après moi. Donc je vais juste ranger Parce que c'est un peu le Que j'ai pas envie que ma soeur me déballe tout On et que je ne peux la pas la reprendre mes affaires. Donc aussi une petite parenthèse, demandez-moi un ami sur euh, Movistar Planet si vous connaissez. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas c'est un jeu, euh, ben normal mais bien, ouais. Un genre de jeu virtuel. Bidule, bidule. Moi j'écoute ma sœur parler depuis tout à l'heure voilà pour mon sac et euh, ce qu'il y a dedans donc je vais juste le mettre en oh, haut donc là il y a toutes mes affaires je sais les affaires de ma petite soeur aussi. Attends. Ah, non ah je, je juste pris je ne sais pas si vous connaissez mais je joue plus à ce petit jeu voilà. Donc, c'est pas fini, il y a encore mes affaires. Donc, je vais présenter ce que j'ai acheté à Leclerc. Donc, il n'y a pas beaucoup de trucs. Donc, ça, je ne le mettrai pas à la rentrée, mais vraiment quand il fait froid, quand par exemple c'est l'hiver ou quelque chose, moi, je le mettrai. C'est un polaire tout doux. Franchement, la matière, c'est pour mon le... pyjama. Je vous le dis, ce soir, je dors avec. <rire> voilà. Donc, ensuite, a mon maillot préféré. Oups! Euh, mon maillot préféré. Attendez. Voilà. Voilà, c'est celui que je mettrai à l'entrée. Bon, par contre, on va voir mon. Voilà. Je ne dis pas trop le truc intime pour les on va le voir donc du coup je vais mettre le maillot en dessous Alors, je vais mettre celui-ci attendez hop je vais mettre celui-ci en dessous parce que sinon on va voir euh, voilà. mon sou dada voilà je dis comme ça euh, donc, mon débardeur blanc. Donc, attendez, mes petits maillots chéris. Emma Non, Alors, un autre maillot que je mettrai peut-être le lendemain à la rentrée. Voilà. Je remange. Ça fait. Donc, euh, voilà. Donc, je vous ai montré mon polaire et mes trois petits trucs. Donc, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Que vous aurez passé un bon moment. Pour la série Histoire en Saraï au Royaume des Ketchup. Euh, donc, je continuerai. Bon, là, je vais prendre des petites vacances. Donc, vous euh, me reverrez dans une autre vidéo le mardi 2 septembre, le soir. Parce que je posterai le soir pour comment se préparer le matin de la rentrée. Voilà, bisous.